Bonjour, donc euh, aujourd'hui on va regarder euh, comment créer euh, et utiliser ce qu'on appelle une vue. Donc on va repartir de notre exemple euh, sur le tonneau des 6 euh, dans lequel euh, la table rencontre contient les, les rencontres effectuées par euh, les différentes nations, sachant que ces rencontres peuvent être soit féminines, soit masculines. On avait euh, trouvé une requête euh, voilà, qui était intéressante, donc là on va... L'objet, c'est pas de rediscuter de cette requête, c'est de regarder ce que ça donne. voilà. Donc on a cette requête qui nous euh, permet de trouver les matchs de, de, de 2019, les matchs des équipes féminines. Et euh, donc c'est une requête qui, qui nous plaît. Alors après le problème qui se pose, donc cette requête peut être éventuellement encore beaucoup plus compliquée, hein, c'est qu'à un moment donné, bah, si cette requête, on a besoin de l'utiliser régulièrement, euh, et ben, euh, plutôt que d'avoir à copier-coller... Euh, euh, est, euh, ces informations-là, on va créer ce qu'on appelle, euh, <coughs> excusez-moi, une vue. Donc la vue, on va dire, on va lui donner un nom. Donc là, c'est les requêtes les matchs féminins de 2019. Donc on, on va dire, je vais créer une vue pour enregistrer euh, cette requête. Donc, on va l'appeler CreateView. On va aller par exemple féminin 2019 as. Et là, on va euh, coller euh, toute notre requête. Hein. Donc, je copie, je la colle voilà, une fois que j'ai fait ça donc tout est, on me dit que c'est ok si je refais un petit show euh, tables bah euh, donc là on me dit que maintenant il y a une nouvelle table alors on va tester une vue hein, mais on voit quand même dans la, dans la table qui s'appelle FEM 2019 et si je veux con consulter le contenu de cette table bah, je vais dire, je vais me faire un select étoile from FEM 2019. et donc je me retrouve avec le même résultat hein, mais plutôt qu'avoir à retaper l'intégralité de, de la requête, je peux utiliser ma vue et donc j'obtiens le, le, le résultat voulu et donc euh, après je peux utiliser cette vue donc comme euh, c'est une, une vue euh, c'est une table abstraite hein, parce qu'elle n'existe pas réellement, elle est obtenue par déduction d'autres tables en attendant je peux quand même l'utiliser par exemple pour faire des recherches admettons que j'ai envie d'extraire euh, les matchs nuls donc je veux dire euh, euh, donc la colonne résu égale nul et là j'obtiens bien un seul euh, résultat donc je peux faire toutes les opérations que je veux par exemple dire je veux une requête euh, qui me permet de compter euh, le nombre de matchs nuls et euh, si je veux euh, par exemple dire euh, phase euh, euh, voilà nb match nul féminin 2019 2019 ben voilà, bah le nombre de matchs nuls euh, oh, il y a une belle faute euh, 2019 euh, donc est, de, est devant donc après on peut vraiment l'utiliser comme une, une table euh, comme les autres alors pour finir donc euh, cette ben, vue si j'en ai faute, faute de frappe cette vue si j'en ai plus besoin bah, je peux la dropper, alors c'est pas un drop table puisque que c'est pas une table donc ce sera un, un drop view euh, femme 2019 et euh, cette, euh, cette vue euh, est supprimée donc voilà, donc, l'intérêt des vues c'est quoi c'est de stocker euh, une, une requête qui peut être un peu compliquée et après de pouvoir l'utiliser comme une table euh, sachant que si on met à jour euh, les tables, la vue est mise à jour euh, automatiquement donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.